Ok. Salut salut c'est Nexo. Je fais cette vidéo parce que je suis arrivé aux 730 abonnés grâce à plusieurs vidéos sur les jeux de Nico, les tutos gratuits et surtout avec la vidéo Photoshop qui a été supprimée par Youtube et celle sur les serveurs MC. En gros ce que je vous demande aujourd'hui c'est de vous désabonner si vous ne regardez pas mon contenu. Si vous avez fait ça pour me remercier je suis très reconnaissant et me sachez qu'un pouce bleu et un commentaire c'est déjà très cool. Et puis pour ceux qui veulent vraiment m'aider Gratuitement, dans la description, il y aura un lien Clicktune qui vous va vous emmener sur une page pleine de pubs. Si vous attendez 10 secondes et que vous cliquez sur accéder au lien, cela me rapporte 2,50€ les 1000 clics. Et cet argent sert à financer du matériel pour mes vidéos sur ma chaîne principale. Merci d'avoir écouté, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.